Commençons donc, puisqu'il est 9h du matin, là où je vous parle, 17h, heure de Paris, sachant que nous sommes au troisième jour de la conférence Open Apéro 2021, je suis ravi d'introduire cette nouvelle session, cette causerie au coin de l'écran, qui... Euh, euh, donc, je suis Anne-Marie Scott, euh, je suis présidente du conseil d'administration de la, de la Fondation de la Fondation Apéreo. Je suis également... Euh, euh, en charge des programmes à l'université d'Athabasca euh, au Canada. Je suis Deb Bryant, je travaille chez Red Hat, je suis en charge du bureau de gestion des programmes open source euh, qui est rattaché au directeur technique de Red Hat. Euh, J'ai euh, étudié euh, au laboratoire open source de l'université d'Oregon où j'ai fait mes armes euh, dans les sciences de l'éducation et les technologies open source et cela fait des années que je travaille sur l'open source et je suis ravi d'intervenir ici. Je suis Lucy Appert. Je suis euh, directrice du bureau de technologie de l'enseignement à l'université de New York, j'ai été administratrice à la fondation Apereo, j'ai travaillé depuis de nombreuses années sur les projets open source et notamment du côté de l'utilisateur pour faire converger les besoins des collectivités, des communautés dans la création de certains de ces projets. Je travaille aujourd'hui sur l'élaboration de pratiques en matière d'open source, en matière d'objets apprenants et en matière de tout un tas d'autres choses liées à l'open source. Parfait, beaucoup, beaucoup de beaucoup d'ouvert ici, open access, open source, open université, dans le domaine des admissions ouvertes, donc beaucoup, beaucoup de dimensions de l'ouverture. Et nous sommes ici pour parler des logiciels open source et des démarches ouvertes, qui sont adaptées, qui sont adoptées, pardon, dans les établissements universitaires, qui ont été adoptées dans le cadre de la réponse à la pandémie, pas par tous les établissements universitaires. Comment est-ce que vous avez géré cela Comment est-ce qu'on peut réagir à une pandémie, sachant qu'un grand nombre d'établissements universitaires ont euh, ont essentiellement des euh, solutions logicielles propriétaires et on a entendu euh, parler des dangers des et des, des, dangers, des risques d'avoir des logiciels commerciaux priori prioritaires. Donc, quelles sont les pistes du côté d'open source pour euh, réagir à une pandémie hum, Est-ce que les questions de licence qui émergent euh, nous permettront de résoudre certaines des questions du retour à la nouvelle normalité euh, bon, euh, revenons si vous le voulez bien sur la pandémie. Quelles caractéristiques selon vous ont été euh, le trait des établissements les plus résilients euh, dans cette dernière année euh, À l'une ou l'autre, si vous voulez répondre à cette première question. C'est Debra Ryan qui commence. Je vais commencer avec ma petite expérience que j'ai eue notamment les établissements universitaires qui avaient un environnement déjà mature en place pour l'enseignement à distance, euh, leur a permis d'avoir une transition relativement euh, facile. Euh, donc, euh, une université... Euh, avec lesquels nous avons un partenariat, nous, avons, euh, euh, nous les avons aidés à mettre en place une euh, série de cours en open source euh, sur euh, la gestion d'entreprise, sachant qu'ils avaient des plateformes d'enseignement à distance. Lorsque la pandémie a émergé, ils ont euh, réussi à maintenir l'interaction et le fonctionnement euh, de leur euh, campus, euh, c'était intéressant de voir, et également euh, intéressant de... Voir que les actions prioritaires prioritaire ont été de s'assurer de la santé, de la sécurité des personnels et des étudiants. Un des éléments qui m'a frappé, dit Lucie Aperre ces derniers jours dans les interventions, euh, c'est ce que j'ai vu dans les différents établissements. Je l'ai vu dans mon université également. Un des éléments qui euh, rend les, les établissements plus résilients euh, ou plus agiles, et là euh, le degré et la mesure dans lequel ils avaient la capacité d'être propriétaire de leurs propres produits. Il y a tellement de produits d'apprentissage qui ont été créés sur cette période de virtualité, d'interaction de, euh, à distance, et essentiellement par des éditeurs propriétaires et commerciaux. On a déjà dit ça dans cette euh, conférence. Euh, en fait, ce sont des entreprises qui euh, profitent des euh, droits, des licences les usagers, les utilisateurs, les universités perdant le contrôle euh, notre établissement, euh, s'est méfié. Nous avions un référentiel de vidéos où nous avons pu suivre les différents produits et services qui étaient élaborés conçus. et conçus. La question qui ressort est si euh, comment la résilience c'est euh, Développer euh, Des décisions très rapides ont été prises. Euh, on achète très rapidement un logiciel euh, externe, privé, avec une externalisation de la confidentialité. Donc, euh, un élément important, c'est qu'il euh, va y avoir un, un recul euh, vers des pratique de formation en à distance, comme Deborah en a parlé, des établissements qui, au minimum, avaient déjà des moyens, des capacités de maîtriser, de contrôler, comme leur stockage, la gestion de leurs données, utiliser des référentiels. Ce sont les établissements qui ont sorti davantage leur épingle du jeu et sont, euh, se sont avérés plus résilients. Il y a un paradoxe. Il y a des établissements qui ont mieux surmonté euh, la tempête de la pandémie, c'est ceux qui investissaient davantage dans les systèmes et, et dans les compétences, euh, compétences logicielles, compétences numériques, tout en veillant hein, à, à ce qu'il y ait une sensibilisation numérique, une, euh, euh, des compétences numériques à tous les niveaux. Si euh, on, on regarde les choix qui ont été pris pendant cette période. Donc, euh, probablement, la motivation à investir à l'avenir va être euh, probablement euh, différente. Il y aura toujours le facteur de continuité euh, d'exploitation, mais la popularité de, des formations virtuelles va perdurer. Il y aura très clairement euh, des formations en ligne qui vont perdurer pour les pays qui ont des universités où les cours sont très très onéreux lorsque les frais de scolarité, les frais universitaires augmentent. Alors, j'ai travaillé à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public dit Deborah Bryan. Il est très important de bien connaître vos conditions contractuelles, le cycle de vie de vos produits, de vos services, de vos contrats, parce que ce n'est pas une ou deux semaines avant la fin du contrat que vous passez en revue cela à vous. Il, il vous faut des référents au sein de l'université qui suivent ces conditions contractuelles, euh, qui euh, anticipent euh, bien avant la fin de la période contractuelle et le besoin de basculer sur d'autres contrats. Donc, j'invite les campus, les administratifs des universitaires à suivre avec précaution la gestion de leur portefeuille d'outils avec un calendrier très précis, avec des projets de suivre et de revoir les conditions contractuelles et les cycles. Tout à fait d'accord, dit Lucie Aperte. Et d'un point de vue des étudiants et des enseignants, les questions qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on sort de ce cycle Est-ce que je peux sortir mes produits de cette plateforme propriétaire privée euh, et, et, et euh, que mes usagers puissent encore y accéder euh, C'est extrêmement difficile de sortir d'un processus d'achat. Donc euh, très souvent, on, on ne reçoit pas les réponses qu'on aimerait recevoir. Et dans l'enseignement supérieur, j'aime l'idée euh, euh, du calendrier et de, de penser à la sortie euh, dès le début. Effectivement, j'ai une grande expérience des achats et approvisionnements. C'est un domaine, dit Anne-Marie, dans les établissements universitaires. Au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, de façon générale, nous ne sommes pas très très bons dans les achats et les approvisionnements. Donc... Euh, si on, on me... en, en tant que... Euh, très, très, très, très souvent, on a des discussions sur les remises qu'on aimerait avoir, euh, mais ce suivi des outils, des services qui sont utilisés et euh, le fait de passer du temps pour euh, comprendre les conditions contractuelles, les tenants, les aboutissements euh, dans le cadre d'une euh, démarche d'approvisionnement concurrentiel contradictoire pour euh, passer en revue toutes les options, toute la diversité d'options, d'avoir une analyse du marché qui soit précise euh, pour identifier les options à l'avenir et ceci doit être réalisé euh, bien avant la fin d'une période contractuelle euh, afin de ne pas être verrouillé, de ne pas être piégé euh, un autre danger est que lorsque vous êtes dans une démarche concurrentielle, probablement l'open source ne fait plus partie du jeu parce que très peu d'entreprises ont les moyens, les capacités d'apporter des solutions open source euh, Peut-être des gens comme Moodle ou Skyker, très peu d'entreprises ou d'acteurs auront effectivement un portefeuille open source qui sera intéressant à mettre sur la table. Je peux vous parler d'approvisionnement et d'achat pendant des heures, dit Anne-Marie. Comment est-ce qu'on procède pour identifier les logiciels open source et se les procurer Comment, comment procéder Comment le faire Par un appel d'offres, bien sûr, mais quel type de modalité, quel type de processus On a toujours besoin de, de processus, de, de protocoles, de procédures. La plupart des établissements universitaires passent par un appel d'offres avec une structure de leur démarche d'approvisionnement pour identifier ce type de solution. J'ai un collègue français qui a dû remplacer. L'équivalent d'un système RSS l'a fait par un appel d'offres euh, en incluant des conditions open source et des standards ouverts et libres d'accès et ont pu avoir des offres euh, sur des euh, caractéristiques et des normes et standards open, st open source. Donc, euh, ce, on, ça peut le faire, il faut éduquer vos équipes d'achat et d'approvisionnement. Donc, vous pouvez le faire de façon formelle en institutionnalisant la démarche. Donc, réseautage, identifier les experts vous assurez que euh, vos experts fassent partie de groupes d'utilisateurs, ça dépend du type de solution d'application. Un des éléments qui me frappe, dit Lucie Appert, dans les interventions que j'ai entendues ces deux derniers jours, euh, porte sur le rôle des outils d'apprentissage et euh, de bien inscrire euh, les euh, finalité pédagogique et d'apprentissage dès le début de la conception souvent un choix d'une solution open source peut être un petit peu submergente euh, euh, parfois euh, on, on, on a tellement de questions euh, et on ne sait pas vers qui se tourner dans mon établissement puisque les processus ne sont pas bien définis, l'open source n'est pas bien compris, donc j'étais intéressé d'entendre dans les interventions qu'il y avait un processus à l'université Johns Hopkins pour éduquer les uns et les autres sur tous les aspects de l'open source parce que encore une fois, on a une culture des silos où on a des experts, euh, on a euh, des protocoles de rigueur, de bonne gestion, mais euh, on a aussi. Euh, besoin de s'assurer que les finalités pédagogiques et d'apprentissage soient bien inscrites dès le début euh, pour s'assurer que l'usager qui demande une solution ne soit pas submergé ensuite euh, par l'ampleur de la solution qu'il euh, récupère à la fin. Donc, important euh, de... Euh, savoir également les tenants les aboutissants du choix entre l'open source et les logiciels propriétaires. Ça peut être très, très compliqué. Euh, donc, encore une fois, les finalités pédagogiques et d'apprentissage euh, sont importantes à inscrire dès le début, et ça ne découle pas forcément naturellement des processus d'approvisionnement et d'achat. Donc, euh, probablement, il faut que vous ayez des amis, euh, des amis euh, dans euh, l'organisation des systèmes d'information, euh, des experts en sécurité, par exemple, et autres. Je suis d'accord. Euh, une approche euh, au niveau de l'université euh, n'est pas simple et euh, il faut institutionnaliser, normaliser euh, la démarche au niveau de l'établissement. Euh, donc, on, on a euh, ce. Euh, le, le, ce, ce mot euh, alors, je, je vais prendre une, une, une métaphore de l'aviation. Vous avez sur les avions des petites pièces sur le bout des ailes qui, lorsqu'on les active, comme la dérive d'ailleurs la, sur la queue de l'avion, fait changer la direction de l'avion. Ben, C'est la même chose. On a besoin effectivement d'avoir des facteurs qui permettent de dresser le cap et de le modifier à mesure que l'on avance. Donc, il y a des compétences très fines en open source. Dans une université, euh, j'ai vu... Euh, récemment un laboratoire open source qui a été euh, mis en place, structuré en dehors euh, des enseignants, les enseignants n'ayant que peu d'intérêt, ne montrant que peu d'intérêt dans cela, mais les étudiants se sont structurés euh, avec l'aide des euh, techniciens des euh, systèmes d'informatique avec euh, l'aide également de l'extérieur et euh, ceci a démarré euh, au, au cœur de la crise financière. Euh, C'est euh, au moment de la crise économique et financière que les compétences ont, émerg ont émergé euh, dans les différents établissements universitaires aux États-Unis notamment. Et ça, je, je l'ai vu émerger, se développer. Euh, j'ai envie de prendre L'exemple que vous avez donné des étudiants avec une vidéo que j'ai vue récemment. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur les euh, logiciels d'entreprise, les, les LMS euh, euh, commerciaux du marché. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser l'open source dans l'entreprise Ça a beaucoup été cela. Et je me demande si les pistes et les opportunités sont différentes. Soyons honnêtes. Euh, moi, je n'aime pas trop les LMS. Je trouve, comme Chuck l'a dit hier, qu'ils sont ennuyeux et qu'ils euh, et, et, et qu ne répondent pas toujours aux besoins. Il y a des fuites de données. Donc, il faut être plus qu'un utilisateur, un consommateur du système pour jouer un rôle actif dans la société. Et ces systèmes ne le permettent pas. Donc, l'espace nécessaires pour open source en matière d'innovation, de d'enseignement, de pédagogie. Je, je pense que ça ne passe pas par l'utilisation d'un LMS en open source. Je pense que c'est en inscrivant l'open source dans l'ADN, dans les mécanismes au cœur de la machine pédagogique et enseignante j'ai une histoire ici, dit Lucy Appert. Le notebook Jupiter est une modalité de faire de la recherche, de faire de la publication très ouverte et de faire de l'apprentissage et de l'enseignement. Ce notebook Jupiter, il est fondamentalement ancré dans l'open source. Et reproductibilité, transparence sont au rendez-vous mais ça peut être, donc, tous nos enseignants l'utilisent, on veut que les étudiants l'utilisent, on publie toutes les données sur ces notebooks, mais ça peut être difficile, les gens sont coincés, ne savent pas comment euh, utiliser ci ou ça, le hub Jupiter est superbe, parce que, au sein de l'université, vous pouvez partager l'information avec ce hub, mais vous pouvez également partager l'information d'autres sources. Nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures en ce sens au sein de notre uni université et le hub Jupiter, en fait, se résumé à quelques serveurs sur quelques bureaux. Donc, il faut réfléchir à la façon dont on crée un espace d'échange, de partage, d'enseignement. Il y a un problème qu qui s'appelle « zéro Jupiter Computing » et euh, ce projet a été lancé par des informaticiens et tout un coup, la pandémie, nous avons été en capacité de… Gérer des projets de recherche via les notebooks Jupiter, euh, la gestion des données, mais de gérer les jeux de données. Nous avons pu également mettre en place des... Paquet pour créer des boîtes d'enseignement, généralement les choses avec des codes d'enseignement qui sont inscrits en dur dans les logiciels propriétaires ils ne sont pas accessibles, ça peut être un cauchemar, mais en équipant les étudiants de leur propre boîtier via des serveurs avec un accès au web Jupiter, ça a permis de mettre en place des euh, formations sur le codage à distance et vous avez des choses qui... Euh, euh vous donne des logiciels de gestion euh, qui donnent euh, aux étudiants une expérience sur Jupiter, des choses qu'ils vont réutiliser lorsqu'ils sont sur le marché du travail, lorsqu'ils euh, sont euh, avec Bloomberg, avec euh, des journalistes, avec la ville de New York euh, euh, qui publie en, en Jupiter. Donc ça, c'est un bon exemple de ce que la une nouvelle génération de pédagogie pourrait être, il nous faut collaborer. On ne peut pas être dans des silos d'enseignement et de solutions d'apprentissage, il faut être collaboratif. Euh, en utilisant les gros clusters euh, informatiques, euh, quelle que soit la taille de vos établissements. Je serais intéressé de connaître la perspective de Déborah, mais euh, pour moi, il faut faire tomber les silos des euh, solutions d'apprentissage, des solutions logicielles qui ont été euh, conçues de façon personnalisée et mettre en place des plateforme qui soit utilisable, réutilisable sur l'ensemble d'un campus, l'ensemble d'université l'ensemble d'un ensemble d'université. Un C'est une très belle histoire, dit Debra, l'opportunité de créer des systèmes interopérables, même s'il y a encore du fonctionnement en silo, l'idée que l'open source... Euh, peut euh, créer euh, des euh, opportunités de faire interagir les plateformes, les systèmes, les solutions. Ça demande un petit peu de vision, mais il y a beaucoup d'histoires euh, qui vont dans ce sens, qui sont exemplaires. Et, plus vous parlez de ces histoires, plus vous impactez du monde, y compris les étudiants, vous racontez ces histoires aux étudiants et, et, et aux administratifs et aux universitaires, et bien, vous permettez d'élargir et de renforcer la dynamique. Une année, nous avons eu une école d'entrepreneuriat à l'université qui a organisé une compétition de business plan pour la, la création d'entreprises sur la base de solutions open source. Bon, alors c'est un petit peu éloigné, ce n'est pas au cœur des, de, la, de la filière informatique, mais en tout cas, ça a été une expérience intéressante puisqu'on a parlé d'open source. Et c'était il y a une douzaine d'années qu'on a fait, on a organisé ce petit concours. Mais vous avez raison que de dire que les jeunes euh, qui sont sortis de l'université euh, qui euh, sont nés dans le numérique et qui s'attendent à avoir un environnement de euh, développement qui soit libre, ouvert, qui soit seamless, qui soit transparent et qu'ils et, et qu puissent coller tous les morceaux. Il serait intéressant euh, de pouvoir créer un, une norme et un standard national pour les euh, solutions d'apprentissage et euh, d'enseignement. Je souris à ce que tu dis parce que, une des activités dans laquelle j'étais impliqué à l'Université d'Édimbourg, euh, sachant que j'ai travaillé avec une des intervenantes de l'Université d'Édimbourg, Nous euh, travaillons à l'époque sur l'élaboration d'un service national basé sur les notebooks Jupiter et euh, le pôle était l'université d'Edimbourg mais il était déployé euh, sur l'ensemble du Royaume-Uni donc c'est un système containerisé et j'aime beaucoup un modèle où les établissements qui ont les moyens et les capacités de le faire peuvent créer des services qu'ils peuvent offrir au secteur dans son ensemble. Et si on a des collègues français à cette conférence, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits du côté de la France et pour moi c'est un des avantages que nous avons où nous pouvons capitaliser sur l'open source pour répondre à nos besoins et le piloter en fonction de nos exigences opérationnelles et fonctionnelles tout en veillant à ce que les établissements qui n'ont pas les moyens, les capacités et les ressources de jouer dans ce jeu et être à l'aise, peuvent acheter des services avec un contrat de service et, et, et tout ce qui va avec, et où euh, l'expertise reste au cœur de notre secteur, euh, l'argent circule au cœur de notre secteur, et nous euh, conservons euh, euh, la maîtrise de notre destin, la maîtrise de nos produits, de nos services euh, dans le cadre de notre périmètre euh, universitaire. Ce que nous avons fait avec les notebooks Jupiter, et. et avec euh, WordPress en open source, est de créer des connecteurs en LTI, euh, en interopérabilité. Encore une fois, euh, les de fonctionnement sont importants en termes d'administration lorsque les systèmes ne sont pas bien interreliés et interconnectés. Et, et souvent, euh, c'est très compliqué de faire interagir et interrelier des systèmes pour distribuer des informations aux apprenants. Donc, l'infrastructure générale euh, qui soit mise en place, qui offre une accessibilité sans friction. Euh, passe par un mélange de solutions open source et de solutions commerciales. Et il y a des objets open source qui vont renforcer l'expérience des apprenants. Et ça, c'est parfaitement enthousiasmant pour moi. Je ne sais pas si certains ont envie de rebondir par rapport à ce que je viens de dire, dit Anne-Marie. Comment est-ce qu'on aide d'autres à faire cela Comment est-ce qu'on élabore ce type de dynamique, ce type de modèle en termes de créer des capacités mutualisées, partagées. Dit Déborah. Oui, tout à fait. Mutualiser des moyens. Nous avons parlé des euh, programmes orfèseux en anglais, de ces bureaux de gestion de programmes open source. Quel peut être le rôle d'un de ces bureaux de gestion des programmes open source qui soit euh, plus euh, euh, concentré sur l'innovation, sur euh, la créativité en matière de nouveaux systèmes d'apprentissage? un endroit où on peut commencer à normaliser, à euh, standardiser l'utilisation de l'open source dans l'université, identifiant d'abord ce qui existe, c'est comme ça que j'ai commencé Effectivement, c'est ce qu'on a fait à l'état d'Oregon, tous les services administratifs ont été euh, instruits d'utiliser open source et beaucoup d'administratifs, beaucoup de chefs de service ont dit « mais c'est quoi l'open source ?» Et la première étape a été euh, d'identifier, de recenser euh, ce qui existe en fait, c'est une bonne façon de démarrer une euh, démarche, C'est euh, d'identifier les outils, les systèmes, les processus qui sont déjà en place et de le faire par les utilisateurs. Et euh, un... Bureau de gestion des programmes ça a l'air d'être un titre ou un nom très ronflant, mais ça peut être une seule personne, ça peut être le directeur informatique, le directeur technique qui a ce rôle d'élaborer des programmes éducatifs, pédagogiques en mettant de la visibilité sur les systèmes existants. Ça, c'est important. Et également donner de la visibilité à l'organisation sur le campus. Par exemple, impliquer les, différentes, les différents acteurs, pouvoirs publics, entreprises, s'assurer que qu'il y ait une redevabilité, une responsabilisation des acteurs, et lorsqu'une de ces personnes est responsable d'un secteur, de sensibiliser cette personne sur l'open source et en identifiant déjà ce qui existe pour les mettre en lumière. Ensuite, vous mettez en place les liens naturels entre les systèmes et les acteurs. Ça, c'est une façon de faire. Comme l'a dit Débra, dit Lucie, il y a toute une génération de Jeunes euh, qui ont découvert Open Source en travaillant sur des projets en tant qu'étudiants et en contribuant à ces projets. Donc c'est un, un parcours qui reste actuel aujourd'hui au sein des établissements universitaires. Et, et il est important de valoriser ces parcours de contribution à ce type de projet. Mais comme l'a dit Déborah, euh, parfois on ne sait pas toujours euh, ce qui se passe et, et, et comment mettre en lumière ces parcours, ces démarches, ces dispositifs. Donc, il est important de rendre visibles ces éléments. Euh, et il y a au sein de l'université un, un accent qui est mis sur les droits de propriété intellectuelle des actifs universitaires euh, les enseignants les chercheurs sont obsédés par leurs droits euh, qu'est-ce qui va se passer avec mes droits mais c'est un état d'esprit qui doit être totalement euh, différent lorsqu'on parle de collaborer lorsqu'on parle de contribuer contribuer au travail d'autres euh, y compris euh, lorsqu'on concourt euh, à des bourses ou des euh, subventions euh, on part de ce qui existe et on euh, initie de l'innovation. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup d'éducation. Euh, en ce qui concerne ce qu'on demande aux euh, étudiants, euh, à l'Université d'Edimbourg, euh, euh, j'étais très intéressé de voir ce qui se fait avec le Wikimedia, la contribution, les Wikimedia en résidence, mais dans les classes d'ingénierie logicielle, Et il nous faut euh, étudier tout particulièrement les projets open source. Euh, Est-ce que nous mettons en avant les modalités de collaboration, de coopération dans tous les projets que nous réalisons. Est-ce que les enseignants euh, donnent euh, leurs euh, euh, conférences euh, gratuitement Est-ce qu'ils les mettent euh, gratuitement et librement euh, à disposition des étudiants. Donc, on a besoin euh, d'enlever les obstacles, d'avoir un bureau qui enlèverait les obstacles, d'avoir un, un, un, un bureau qui euh, euh, résoudrait les problèmes. Donc, il faut, euh, il faut euh, lever les barrières. Et en ce qui concerne les droits intellectuels, l'enseignement et toute la partie de l'établissement qui est face aux étudiants. Il faut bien ancrer ce qu'est l'enseignement, ce qu'est la contribution, ce qu'est la collaboration, bien définir tout cela et comment ça s'inscrit dans une communauté plus large qui œuvre à des objectifs plus grands. Donc ça, c'est... Euh, une étape importante, j'ai été enthousiasmé d'entendre ce qui a été dit euh, par euh, la personne de l'université de Johns Hopkins. Quand on parle euh, de collaboration, de collaboration, de coopération, il y a un certain nombre de campus américains qui ont formalisé un, un dispositif d'enseignement qui inclut la contribution d'étudiants sur la base de ressources ouvertes et libres. C'est remarquable. L'idée de le faire est sortie euh, d'étudiants de sciences sociales où ils euh, travaillaient sur le fait qu'il y avait insuffisamment de femmes dans les filières d'ingénierie. Ça fait des dizaines d'années qu'on voit qu'il n'y a pas assez de femmes dans les filières des STEM. Un des éléments qu'ils ont euh, identifiés dans l'espace de la programmation et de l'ingénierie euh, logicielle est que beaucoup de femmes sont intéressées dans l'ingénierie ou les sciences, mais n'étaient pas euh, valorisées, euh, qu'elles euh, se sentaient davantage attirées vers des projets qui avaient un impact social, un retour social. Et à ce campus, ils ont créé un programme ou on euh, éduquait sur l'open source en lien avec des projets humanitaires, avec un impact social. Donc, il, il faisait d'une pierre deux coups. Il contribuait à la société, il bénéficiait de compétences. 50% des étudiants étaient des femmes, donc une augmentation très importante du nombre de femmes et de l'inclusion et, et de la diversité. Donc, ça, c'était intéressant. Hein, C'est un exemple qui ressortait de la pandémie. Donc, euh, intéressant en termes de collaboration. Je dirais également que dans la dizaine d'années que j'ai passé à l'université où j'ai eu le euh, privilège de travailler sur des projets d'université euh, j'étais aux états unis et j'étais confronté aux contraintes liées à la publication des travaux de recherche je n'ai pas pu partager mes euh, conclusions par exemple et on fait une conférence dans une école et on aimerait euh, euh, que ce soit en open source mais la réaction de tout le monde était euh, commercialiser les droits de votre conférence parce qu'elle est intéressante euh, donc je ne sais pas comment on va arriver à faire tomber les silos mais les attentes que les enseignants soient mesurés par euh, l'argent euh, qu'ils font gagner à leur établissement par leur recherche euh, lié aux droits de propriété intellectuelle, lié au euh, à l'infrastructure de subvention rend l'écosystème très compliqué et la valorisation des travaux universitaires euh, basés sur la collaboration, la coopération, le partage, notamment lorsque vous travaillez dans des grandes universités. Ça a toujours été un défi euh, difficile pour moi. Je suis sûr que vous avez tous eu des expériences de ce type. Euh, effectivement, en ce qui concerne l'interaction, l'articulation entre la collaboration et l'open source, avec ma perspective européenne, je pense que cette dimension culturelle est plus forte, je crois, aux États-Unis, qu'elle ne l'est en Europe. Peut-être que le Royaume-Uni est entre les deux, mais le temps presse. Il nous reste deux minutes et nous n'avons pris aucune question. Un des mots qui, euh, est ressorti, qui sont ressortis est le mot « inclusion », les pistes, les opportunités euh, de réfléchir à la diversité, euh, la largeur, la profondeur des populations d'étudiants et des différentes sources de connaissances euh, qu'ils apportent avec eux ou auxquelles ils peuvent accéder dans les contextes d'apprentissage, dans tous les domaines, dans tous les aspects euh, me paraissent d'une importance très forte. Y a-t-il un espace, est-ce que c'est un espace où euh, l'open source pourrait permettre à davantage de personnes de participer, d'étudiants de participer Je lance cela comme une dernière question euh, à, à vous deux, Lucie et Deborah, mais pouvez-vous rebondir sur cela Oui, tout à fait, dit Deborah, je vais commencer en disant que oui, tout à fait. Je crois que l'open source représente une vraie opportunité pour le plus grand nombre, notamment ceux qui n'ont pas les moyens euh, d'aller à l'université parce que c'est trop cher. Et dans... Ces meilleurs moments, l'open source est inclusif, permet de développer des compétences qui permettent une plus forte participation dans la collectivité. Il y a des compétences qui sont extrêmement valorisées dans tous les secteurs, des expériences de vie également qui sont en forte demande. Et ceci inclut des personnes qui n'ont pas de diplôme, euh, mais qui euh, auront l'opportunité d'apprendre, de développer des compétences et d'établir une réputation euh, étant basée sur leur contribution à ce type de projet. Oui, j'allais parler de l'inclusivité, de l'inclusion, dit euh, Lucie, donc c'est une bonne transition. Eh bien, un des avantages des logiciels open source que j'ai vu dans de nombreux projets et qu'on peut personnaliser au niveau de l'établissement pour euh, s'adapter aux besoins des usagers, j'ai eu une présentation au Universal Design for Learning hier euh, où euh, l'open source euh, utilisait la personnalisation dans Sakai euh, qui permettait de répondre à tous les besoins. Aucun éditeur n'aura une solution qui répondra euh, à tous les besoins euh, dans le détail précisément. Et je pourrais penser à tout un tas d'exemples que les projets open source répondent. Donc, ceci permet de personnaliser et de mutualiser, notamment dans la résolution de problèmes. L'inclusivité dans les programmes universitaires peut être très, très difficile à accomplir lorsque vous gérez des manuels scolaires qui sont fournis par des éditeurs du marché. Euh, donc, les projets open source euh, où on avait un image viewer, euh, Open Sakai ou Cantelope, euh, euh, en s'appuyant sur l'historique, il est très euh, difficile d'avoir euh, des euh, programmes d'histoire de l'art euh, qui euh, ne soient pas euh, verrouillé dans des perspectives, euh, dans des euh, prismes. Donc il y a tout un spectre lié à l'inclusivité, l'inclusion, où les produits ouverts, libres, open source vont promouvoir cette inclusivité, cette inclusion. Merci. Euh, nous avons dépassé le temps imparti de quelques minutes, je suis, je sais bien que nous pourrions continuer comme cela pendant de, des heures, mais nous n'avons pas le temps. Le grand message pour moi de notre échange conjoint euh, aujourd'hui et, et à l'instant est qu'il n'y a pas de, euh, de baguette magique. Nous devons travailler davantage, euh, horizontalement, en collaboration, euh, travailler sur euh, les achats, l'approvisionnement, en euh, cherchant toutes les petites opportunités, les petites choses, euh, les petites rigueurs, les, euh, les, les spécialistes, et, euh, et, euh, et exploiter toutes les compétences, petites et grandes. Il n'y a pas une activité euh, euh, qui résoudra tous les problèmes. Donc c'est une pratique effectivement qui doit se renforcer euh, en avançant. Voilà, je vais vous proposer d'avoir un petit mot de conclusion. Je voudrais vous remercier, dit Deborah à Brian, de cet échange et effectivement euh, indiquer mon enthousiasme pour l'open source. Oui, dit Lucie. Merci de m'avoir permis d'échanger avec vous, Anne-Marie, avec Déborah. Merci, Diane-Marie. C'était euh, très intéressant, très intéressant de pouvoir échanger au, au sein d'Apereo également avec cette conférence qui nous permet effectivement de traiter tous ces thèmes même en virtuel. Alors oui, Diane-Marie. Euh, donc, euh, les, euh, la prochaine euh, session, euh, c'est à 17h45 heure française, Apéreo Solutions Expo, exposition sur les solutions Apéreo, avec des informations sur les sponsors, les communautés logicielles. Un grand merci et à très bientôt, 17h45 heure française, prochaine session. Merci, au revoir.